une récap d'ouverture, des frères de légende. Donc, comme promis, j'ai mis un boussard de côté, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, notamment, euh, de quoi faire euh, le deck euh, Kruibo, des cartes Altergeist, des cartes Chevalier Noble, des cartes Utopie. Voilà. Donc, vous m'excusez, je vais mettre le micro à sa place, c'est-à-dire, sur son socle. Ça sera peut-être plus facile pour moi. Voilà. Donc ce que je recherche. Ce que je recherche, attention, ça va pas être compliqué. Interférence cipher x2. Lyrisuc coup d'oiseau x2. Choix de la renaissance x2. Et retour d'elle, x1. Tout simplement. Oui, parce que j'ai besoin de, d'améliorer mes stratégies. Donc, regardez. Alors, on est dans les prières de légende. Il y avait 5 cartes par pack et j'ai ouvert 23 paquets. Okay. J'ai pas eu la force D. Donc, de suite, je vous arrête de suite. Parce que c'était une carte que je recherchais. Et voilà. Donc, il y a tout ça. J'ai essayé de faire plus rapidement parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Donc, aussi détaillé, peut-être pas. Donc, on va commencer par destrier, chevalier, Floraux. Donc, ça, c'est pour les cartes. <rire> Chevalier fleurs Ensuite, pot Potartiste. Ensuite, en deux fois, Hortie de mer silencieuse. Ensuite, Fidjaï Jai Altergeist. Donc, le deck Altergeist revient en force, avec des nouvelles cartes, des nouveaux supports et tout. C'est waouh J'ai pas lu l'effet, mais c'est super. Ensuite, pour Kurama, si tu regardes la vidéo, bien sûr, Roquin à gauche. Donc, c'est un mot de niveau 3. Voilà. Roquin à gauche. Que j'ai eu... Je vous m'y pas en deux fois. Ensuite, on a Eidos, l'écuyer souterrain que j'ai eu quand même une seule fois. Donc, je préfère, je préfère vendre, mais je peux aussi échanger aussi. J'ai un compte PayPal. Je vous le dis de suite, direct, caché fait. Voilà. Après, Eidos en deux fois. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire et très peu de temps. Papy des métaux. Idée, idée à céleste. Donc ça c'est pour le deck monarque. Ensuite, comme j'ai annoncé, ils ont sorti du support pour le deck chevalier noble. Hop, je regarde. Voilà donc. Voilà un bon exemple en ultra. Après requin à droite, j'ai eu en deux fois. Donc je vous montre. Ah non, j'ai eu quand une cette fois. Après, j'ai eu les cinq frères Kuribo. Alors, lui, il s'appelle Kuribet. Ils ont renommé les frères Kuribo. Oh là là là là là. Kuribet. Kouribet. Kouribet. Bef. En deux fois. Lui, c'est quoi son nom J'ai pas regardé tout à l'heure. Kouribou. Euh, ouais. Kouribou. C'est vraiment extraordinaire. Ils ont renommé les frères Kouribou. Kouribou en deux fois. Lui, c'est Kouribaf. Donc, bien sûr, pour invoquer les cinq frères Kouribou, il faut montre monstre à cinq étoiles. Bien sûr, je l'ai la carte magique, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Les cartes les plus recherchées vont arriver. Là, Kuribo. Kuribel Ah bah ben oui, il fallait charter une femelle dans les couribels, Dans les Kuribos. Kuribaf. Euh, je l'ai deux fois. Je l'ai deux fois. Attendez, j'ai vite regardé ça. Oui, je l'ai deux fois. Ensuite, Kury Babylone. Ils avaient sorti Kury et maintenant c'est Babylone. Voilà. Alors, Kury Born. Alors ça, ça je crois que je l'ai deux fois. Voilà, Kury Born. Alors, je vous dis que... Voilà, je, je, je tiens à être le plus net possible L'ancien chevalier noble Vous voyez, c'est quand je vous dis que le chevalier noble il revient C'est pas, pas des mensonges hein. Donc, il faut faire gaffe Il faut faire gaffe Ah, carte qui va être très chère à l'époque Et qui a du baisser en cote, mais quand même Nibiru, lettre primitif Alors celle-là je la il n'y a pas photo alors, je ne sais pas quel est son prix, mais je code TCG Market. Voilà. Et, en plus, si vous prenez que celle-là, je vous fais pas payer les frais de transport. C'est plutôt pas mal, non ZW vend Selfie. Donc, ça, c'est pour le deck Utopie. Après, G Guardala, qui joue de la poussière Mystérieuse. Et je pense que je l'ai en deux fois. Et oui, je l'ai en deux fois. Donc je vous montre, je, tiens, je le répète, je tiens à être le plus honnête possible avec vous. Les Chevaliers fantômes des gants en lock. Ils ont sorti une carte pour les decks Chevaliers fantômes. Ouais, pourquoi pas. Après, voilà. Encore une carte en ultra. Pour... Euh, pour le deck Altergeist Pour Kiri Altergeist J'en connais un qui... En, enfin j'en connaissais un qui à qui ça m'intéressait S'il regarde mes vidéos, je pense que ça devrait lui plaire ZS Sage Ouroboros Donc ça c'est pour tout ce qui est utopie Voilà tout simplement Hop ah carte qui a été rééditée aussi. Le Chevalier de Glace. Donc, je vous montre. Ça, c'est pour le deck monarque, Parce que cette carte, elle est traitée comme deux sacrifices. Si je me trompe pas. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, Elle est traitée comme... Euh, voilà. Euh, elle est traitée comme un, un monstre-sacrifice. Mais, voilà. C'est dans... Yu-Gi-Oh! GX, qu'on la en premier. Oui, on va parler un petit peu des, de la série aussi. Mais ça, c'est pas grave. Euh, Astral Utopie. Ensuite, Infernoïde Décatron. Ah oui, j'ai ressenti le deck Infer Infernoïde aussi. Je oublié tout ça. Infernoïde Décatron en deux fois. Je commence à, à savoir un petit peu ce que j'ai eu. On passe aux cartes magiques. Egratignure vitesse roide. Donc ça, c'est pour le deck vitesse Roide. Hein, qui est déjà bien pété, je pense, et qui pourrait l'être encore plus avec ce, qui, ce que j'ai vu sur la toile. Ah Catapulte, Zexal. Donc ça, c'est... Alors, je vis. D'accord Invoquer spécialement un monstre ZW ou ZS depuis votre main, vous pouvez, si vous contrôlez, un monstre utopie. Donc en gros... Ah Donc en gros, et les armes d'utopie, on peut les invoquer que si on contrôle utopie. <rire> ça va faire mal. Ça va faire mal, c'est moi qui vous le dis, ça va faire mal. Le deck Utopie va devenir méta, c'est waouh. Ah Conversion électroménager. Donc le deck électroménager, malheureusement, je ne l'ai plus. Voilà. Donc je pense que ça, ça va être envoyé à, à un de mes contacts. Je vous dis pas ce que. qui c'est, parce que ça sera la surprise. Là voilà. Crépuscule aux 5 étoiles. Vous l'attendiez Ah eh ben oui, je l'ai eu qu'en une seule fois. Ah! carte qui a été réédité. La fusion aux yeux rouges, qui est plutôt pas mal pour le. Pour invoquer Dragoon. Parce qu'on peut s'en servir pour invoquer. Et oui, comme il te faut un, un dragon crâne noir, un.. <coughs> Pardon, je dis des bêtises. Je reprends mes esprits. Comme il te faut un dragon des ténèbres. Enfin, un dragon noir aux yeux rouges. Voilà, c'est, voilà, j'ai tout dit, invitation des ténèbres, donc ça, euh, à la rigueur, il m'en faudrait, je vais la mettre de côté, tiens, invitation des ténèbres, je vais la mettre de côté, il m'en faudrait encore fois deux, hop, donc ça c'est pour un deck héros, le Docteur D. Parade de jouets. Bref, là. Après, une carte terrain pour. Eux. Je pense que c'est pour les poupées truquées. Ah non? Princesse colonne. Maison de poupée. Après, carte qui a été éditée aussi et qui provient qui de l'avant parce que ça va renforcer les decks. Penguin. L'épée du pingouin. Donc cette carte, on la voit que dans, dans Yu-Gi-Oh! Normal, quand Théa affronte un des cinq grands dans le monde virtuel. Voilà, je relis mes classiques. Enfin, je vous partage mes classiques. Miroir blanc. Après, Terra Zexal. Ça, c'est pour les, pour les moteurs de pioche. Ça peut être intéressant. Je l'ai fois deux, mais je ne l'ai pas rangé encore. Compétitivité AI. Donc, ils ont ressorti des cartes AI. Qui est déjà un deck bien pété, je pense. Ah! Interruption Kaiju. Donc, ils ont ressorti des cartes Kaiju. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah! Porte renfermée d'âme. La première fois qu'on voit cette carte. C'est dans Yu-Gi-Oh! 5D. C'est celle qui joue les chevaliers fleurs. Vous savez Ah bah ben c'est la carte qu'il été utilisée à la fin dans de son deck. Transformisme, qui était sorti dans le calendrier de l'Avent. Ah Ah, ah, ah Nouvelle carte qui a été éditée. Utopie Force, Hyper magie en plus, x2, carte de Piri Rice. première apparition dans Yu-Gi-Oh! 5D quand euh, Yusei affronte le deck, euh, le deck Araignée, voilà, et qui joue le combo euh, Attaque 0. Triple 0. vous imaginez un peu ça détruit toutes les cartes sur le terrain, voilà, et s'il euh, si y a des dommages vus du fait de cette destruction par rapport à des effets de carte, c'est renvoyer l'adversaire. Donc la deuxième terrain Donc au cas où je refasse cette vidéo encore une fois, hein, je préfère vite arranger les choses. Voilà, c'est fait. Après, on a Recherche de fossiles qui a été réédité. Crocs caché de la vengeance que j'ai vu en une seule fois. Ah Ils ont réédité aussi la force de chaos d'argent magique en plus. Ça, j'avais oublié. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. On a bientôt fini. Rassurez-vous. On a un icône carte magique. Il y a encore les cartes pièges et les cartes de l'extra deck. Attention, je pioche. Mmh. C'est une carte en double, ça. Invocation de la tempête. Donc, ça te permet d'invoquer un monstre de niveau 6 en payant des points de vie. Donc, ça, c'est pour le deck. Euh ça pourrait aller dans un deck insecte. Oui, je sais. Mais comme euh, je joue pas de monde de niveau 6 dans un deck insecte. Euh... Ah, carte piège. L'affaire de la destinée. Donc sur cette euh, petite erreur que j'ai fait sur la première vidéo, j'ai une carte continue piège et c'est pour le deck utopie. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai eu Fest vide que j'ai eu une seule fois. Donc ça c'est... Euh, pour le... deck Infernoïde. Voilà, enfin, j'arrive pas à retrouver. couvert de glace, que j'ai eu en deux fois. Donc c'est pas mal pour un deck haut. Je vous le dis. Donc euh, quoi, ma, regarde bien cette vidéo. Ça va te faire plaisir, tu vas pouvoir augmenter tes, ton deck requin. Ah... Spectacle AI, en une fois, je crois, je regarde, non, en deux fois. résurgram ici Barrière de glace, ils ont réédité aussi, euh, comment dire, Chemin, lumière d'étoile. Tu pètes deux cartes sur... Enfin, si, si jamais deux cartes sont pétées sur ton terrain, tu peux invoquer directement le dragon pour tirer d'étoile. J'ai un petit une idée de combo, mais j'ai pas le faire, ça serait bâtard. Donc, euh, voilà. Ça peut être intéressant aussi pour, euh, pour le deck volcanique. quoi. Et ouais, le deck volcanique. attention. Qu'est-ce que ça va être double de mémoire. Protection des numéros. Donc ça c'est pour le, pour le deck avec des numéros dedans. C'est une contre-piège. Ça a l'air pas mal. Après, hop, <coughs> mission de capture Keiju. Donc ça c'est pour le deck Keiju. Ah, on passe enfin à l'extra deck. On passe enfin à l'extra deck. Donc on a bientôt fini. Hein? La vidéo va durer moins de temps que possible. Dragon affamé, venu... venu... veni, veni noni. Après, Infernoid Kira. Carte qui valait... Euh, je crois qu'il valait très cher à l'époque. Là, ils l'ont réduite en ultra. Dragon étoile filante. Alors, celle-là, je l'ai eu en oh. J'ai eu en trois fois. Voilà. Hop. Carte que j'ai beaucoup utilisée dans mon deck euh, volcanique à l'époque. Arc du monde mental. Même si c'était pas un monstre feu, ça peut faire toujours plaisir. Parce qu'à chaque fois qu'il détruit un monstre sur le terrain, vous gagnez des points de vie. Et si jamais il utilise une carte contre un monstre psychique, donc qui est archi du monde mental, vous pourriez payer 1000 points de vie pour annuler l'effet. Et comme il y a beaucoup de cartes maintenant qui, qui sont au-delà de 2700, ouais, ça pourrait, le, ça pourrait le faire, mais voilà quoi. Kraken, frais et Kraken furtif. qui m'a beaucoup fait chier durant un tournoi. Voilà. Donc c'est... Pour le deck Abyss Ardent. Béatrice de la Dame Éternelle. Tu j'en de deux fois. Ah Ah Je regarde. Non, c'est bon. Numéro 39, Utopie qui a été réédité, recartographié, et redessiné. Donc, euh, voilà. Après, je pioche. La pioche de la qu'est-ce que ça va être Rayon utopique, Léona ultime, en ultra. Vous voyez pas bien, parce qu'il y, y a de la lumière, mais je vous dis que c'est une ultra. Hop Numéro 89 diabo Diablo 10 le pirate de l'esprit. Deux monstres niveau 7. Ouais. Ah il a pioche. Ah carte en double aussi. Arsenal, Zéma Automate. En deux fois. Numéro 99, Dragonnier Utopique. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là Ils sortent beaucoup de montres numéro Utopique. Ils n'ont jamais sorti dans la série. C'est quoi ce problème 1. Ah. Carte qui va très bien dans un deck magicien. Magicien, c'est Dafana. Un très bon monstre magicien. Je vous le dis. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a que 2100 points d'attaque. Hein. Mais c'est un monstre perse défense. Donc, il euh, y a de quoi l'augmenter un petit peu pour dans, dans un magicien sombre, par exemple. ça peut être utile. Numéro 4. Alors, je regarde bien. À voilà, la fois 2. Kra Kraken furtif. Alors, ça, la première apparition, c'est quand Shark part hein, à la recherche de ses origines. Il faut voir l'animé la jusqu'à la fin pour découvrir ça. Un secteur exascarabée. Et enfin, donc quand je dis que le deck Altergeist revient, Mémoire Rogan Altergeist, ne ligne que 4. Et enfin, pour terminer, héliciation électroménager. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire sur Facebook et Twitter. Je peux plus le faire sur euh, Discord. Et je vous dis vers 4h, pour euh, ouvrir les gold ah, tout simplement. Donc, je sais pas. J'ai un peu de ménage à faire. Il faut que je mange aussi. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la Team Et hey, ciao tout le monde.